Je vais te la garder tout mon bon vrai et qu'il faut qui peut qu'on comprenne. Ça a passé, pendant ce temps, il y a eu un cap fété, il y a un autre tour qui est de danger et il y a eu un cap pour poser cette question. Qui ce qui tu passé? Effectivement, sous bicentenaire après, il y a eu un cap qui est en train de tirer sur le sénateur, il y a eu plusieurs balles, et il y a un photo qui est sur Internet pour prouver que sénateur a eu un petit bouché, et puis il y a un est tout, la machine a été plusieurs bandits ont tombé là-dedans. Quitte à me saluer, avant de nous entrer dans détail. Information les informations, je vous merci pour le support, yo, et tout dépend de qui côté en dans de Comment on peut regarder et puis dans des vidéos c'est un plaisir pour nous toujours bien informé restez là Sophia TV 83 mes nouvelles là en détail sur cette dernière information que tu as Tervini fait quoi un sénateur en berne recevoir plusieurs balles Tu as Tervini te lui s'attend à analyser des dossiers yon après l'autre et on pourrait finir par découvrir entre déclarations sénatoriales à cap voice capsule et le Nigeria qui t'a fait connait sénateur qui est en avèti par rapport à sa tap dia on pourrait attendre deux bagages différents même sénateur contredit Tertli et il t'a fait connait tout au parti c'est à qui l'équilibre le yo, est-ce que c'est complot à ça est-ce que tout c'était à faire mon gars ça il y a qui dit tout sénateur un territorial moins à coup pas de pouvoir ni yé pour vérifier ni encore juger personne mais cependant information bay gros qui a sauté tout des partie. Yo, qui a parler sous dossier ça mais là monsieur prend un petit temps sous pas pressé en côté sénateur Lambert à Teriel Telus qui ouvrait sous dossier ça c'est vraiment grave et que qui va le dit pitra pral di, pétris par rapport à ça attendez et c'est pourquoi bondé ensemble avec nous pas négliger faire ça rejoignez-nous en train dans famille les vous cliquez notification pour préserver toute information yo à chaque fois de poster une nouvelle vidéo en nous entendre intervention amis ça Moi, rester sur lycée parce que gagne bagage monsieur dit Joseph Lambert pas des menteur au contraire il répète même bagalan and tendez monsieur pour moi, je moi, même me en bas, me la cafétéria à un moment me dis, je avec mates... un monsieur avec dis, il dit oui a il attaquer a Grand, oui, oui, de Kazen, lui dit, on nous passe pas devant la cafétéria pour nous descendre dans le BRH pour nous aller côté de mise, di, mise fonkole, kapkondi, li fonkole, li, la balle. Monsieur dit, monsieur font il y a conduit, et le sénateur a conduit. Il font il dit, ça n'y a pas de passer là, ça n'y a pas passer là, et puis il y a des têtes de descendre. Je ne pas dire comme si trop affirmatif, mais l'homme tendait l'embarras, l'homme tendait, monsieur, il a un paquet de points communs. Bon. <laughs> bah, il y a Bah, Bah, même, Donc, c'est, et ça te fait que c'est Joseph Lambert, à conscience, qui connaît exactement qui ça Parce que, fini, moi-même, à mon avis, Lambert, on M. méchant. Pour le temps, créer un gros événement comme ça, et c'est villes pour le temps, manquer perdu. ok je ne sais pas quoi ça, mais. Parce que, ouais, nest politique ici, ont fait n'importe quoi pour qu'à réveiller dans ton bois. avant de vous dire, je vais demander monsieur. Et puis, il fait un temps d'elle, il dit, Vous comprenez, il fait un temps Ça veut dire que, il paquet a bagarre que l'agence a dit, qui, commun à, à sénateur a répéter. De, si neg, yo tap tu, tap tu, Et, et, et, et plusieurs Ça, clair. pas besoin de chita l'ambert pour me tomber dans Mais, c'est vérité. Si vous est venu pour vous l'ambert qui a assassiné. Vous a fait des a dit c'est qui Vous vous pas compreniez comprendre. Les affaires se ces vite, etc. Qui blessé qui bagayent. Là, mon petit kras. Vous ne pas. Pour yon, pour yon, l'ambertat de de miti, ou on pour le de vivant. Oh! Bon, la police a mené une operation. Dans blessons blessés, bandits. Dans les la police à coup de balle. Pour l'ambertat, tout les bandits. Ils ont, sous En plus, next à rebondou même sous on grenatier tout n'importe on arrive juste riche en masse c'est n'importe oui c'est allié isowi ou pas comme ça là on pas comprendre moi on pas comprendre c'est cher mais cher qu'on est mais cher qu'on comprend ça veut dire que là mon pas fin finouet clair m'finouet clair non comme si non des Lambert dit nous savons tu on est Ajan jean tuye tue lot deux bandits ça fait trois nèg m'a cherché cadavre m'a cherché photo m'voye, nèg m'a on à terre yo di yo pa pas rien à terre là m'pas comprendre toujours comme si pou Lambert assassiné trois soldats iso et pou ta joindre temps on gel pas même ouais pour l'a courir pour l'a cacher yo t'a sans talent à coup de mais pas haïti son pays <laughs> tout vous mse do Ou comprens amdou Enique Florestal Donc tout bagarre Pas un problème Pas un problème Gabriel Son pays difficile Son <laughs> pays difficile Donc entendez Jolambére oui, Le sénateur Lambert. Sénateur Lambert Comment est-ce que vous êtes Oui Oui euh, vous Mais on ne pas trop bon Oui mais que moi Je m'apprécie avec mon fièvre. Ok Et Je euh, m'apprécie Que Moi Très rapidement je que euh, hier, nous qu connaissons un moment extrêmement difficile. Mm -hmm. Et nous avons des gens qui ont des de voix sur les réseaux sociaux. Nous avons dit nous essayé de faire des jugements hâtifs, faire des analyses insensées et infondées. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et ma permis que moi, je jouer exactement ce qui s'est passé hier. Nous t'accompagnons à ça. Qui s'est passé exactement hier, Sénateur mer? Depuis déjà, tout le monde nous connaît qu'il y a une disposition que nous avons dans en Sénat pour nous capaciter à la fois de le mandat et en même temps tout protéger les biens du Sénat. Mm -hmm. Il y des marches que nous faisons et des comptes pour audit financiers, demander au secrétariat général aux affaires administratives pour être capable d'essayer faire inventaire actualisé de biens sénat et faire de telle sorte que un rapport financier qui, qui ajoute et en même temps faire nos, faire nos partis à sept autres de bureau qui m'a de sécurité à, pour renforcer en bas pour ne pas entrer, sortir, venir prendre la pour voler les bas et là. Mm -hmm. Et en même temps, tout demandé pour le capable de disposition pour récupérer tout véhicule, bien et autres, etc., qui appartient au Sénat qui déroule. Oh. Ah, et ça, c'est l'attitude d'une présidence, je le dis bien, d'une présidence responsable. Et hier... Et je euh, pour m'aller dans, dans le Sénat à 11h. Mm -hmm. Et comme de fait, je en route pour aller dans le Sénat. Je accompagné de un, un policier en exercice avec quatre autres employés du au Sénat, plus un agent policier parlementaire. radio quand vous descendez, ça veut dire que nous sommes six dans machines En fonction de ça, nous sommes six dans machines. machine. On a un coffre là, trois mounes derrière, et puis nous deux devant. Et au cap conduit. Et c'était moi-même qui étape conduit. Parce que kamarade, le camarade qui t'a mal conduit a dit Mon cher, je ne vais pas conduire. Parce que le monde a conduit pour produire mal conduit. Comme de fait, j'étais au volant. Arrivé au bon Capitole, je suis venu pour me faire route, comme je l'ai dit, au Ruy de Mirat, tout droit. qui mm -hmm. pour aller déboucher, bon, euh, comment, bon PRH. Mais je suis dit, à route, ça n'est pas bon. Fais demi-tour, allez passer de préférence, bon intérieur. Et comme je l'ai fait, nous prenons le champ de Mars. Nous allons le champ de Mars, ça, nous descendons. Nous avons des messieurs qui disent, je ne vais pas faire route en bas. Moi, moi, je vais quitter me fait champ de masse pour On fait ça, mais c'est douloureux, dis ou pas faire Moi, je fais exactement ça, je Parce que, non, je me à un côté où on que ça, a mes côtés, pour faire où dit, Mais pour qui ça ne parle là, où pour qui ça pas là, est, ça ne parle là, tout. C'est un peu comme C'est un peu comme Ok, Expliquez-moi ça. là. Et comme de fait, on descend au champ de masse. sous grand oui. Et au lieu que je me débouche, si je continue de descendre, directement dans mon point, Bien, il y a une machine qui me dit, «Vivez sous grand ouja, allez descendre dans le BIRH. » «Pas, reste à la courir, vi, na allez retourner, vivez pour aller dans mon point Moi, je dis, Monsieur, écoutez, si je fais sous grand rouge allez descendre dans le Et puis, je fais tout droit, on vais aller dans mon point. On pourrait de toute façon balancer. Peut-être <rélis> qu'il t'emballe à continuer de sentir tout droit. Mais voilà, les gens vont être mentis, Joe. Ou ou ou pour le contrôle dit et tout là, parce que il y a deux parties. La grande partie, là ouais, ça Monsieur dit, elle va finir mentinette, parce que quand même, comme on dit, Joe, en font l'autre route. Qu'on la, y même où elle dit non, sous café là, pour ils ont pas café là tout même l'autre côté si l'autre côté même côté à tout si parce que zoni pa correct a rien d'ailleurs comme da, sécurité estimer que ah, euh, sénateur si fait la la pi bon tête pour même côté mais vous qui fait gauche ça ou dit quand même, et même côté à l'bralé, donc on fait out l'ensemble. Vous <rire> comprend ça tout, et pour vous même on ou fait out pour là, c'est ça de pique correct. Vous comprenez ça, donc vous mélangez, oui, Dieu dans bon là. <laughs> on continue, et comme de fait, mm -hmm. la rue a été très animée, on joue dimanche, au point où, madame la machine a dit, monsieur, comment faire tout le monde dans la rue, on joue dimanche. Mm -hmm. Et comme vous y dans les limite, bon, ancien Rémon flambera a été le sa, a été le a là moi quand arrêté seulement pour me faire cafourer mon flambela avec la télévision nationale comme té radio nationale Pour seulement arriver dans un point Je on pas ça jusqu'à 5-4%. et puis a un monde dans farmers... machine là et qui dit attention moi deux nèg en bas un manche longue mais raler batt. Attendez manche longue Monsieur tendez la société Premier sa Lamberti, oui. qui ki di est deux neg en bas, neg de ge manche long. Manche long. Et puis Lamberti, pou le la, vide neg la a te, a on 38 ki dans li, McDom, pou le li di. la société, monsieur. Bon, neg sa vide a te akot manch long nan. Asi, mbawe ni manche long ni kadav. Bon je ne suis pas juif, je ne suis pas fait de de Je ne suis pas de comprendre, je ne suis de Je ne comprendre. Vous ne ça parce que je ne de comprendre nous de pour nous. Qui ça ne comprenne? Je ne mélanger mm -hmm. devant nous. Je mélanger dans Nous en fin de et, et puis, même côté, et après, pour aller à la machine, Au lieu que je sortir sur le drive, je sur allé à je vais mm -hmm. directement sur le parking. Mm -hmm. Et comme de fait, on un retard retard pour me remettre encore sous bac. Radio-mégal. Je vais sous bac et le reste à pour commencer à faire bac. Ou à toute allure. Et des machines à Kounia là. Ok. Je vais vous parce que c'est important pour le pays. On prend le cas que Salomé Abdi là, c'est vrai. Qui ça pour nous comprendre? Tête grand monde parfaite pour le droit du. Ouais, a, an li fè bak. Aloske, an ou est-ce en difficulté L'idée de s'y faire. Alors que depuis là, elle était dans zone où des murs clairs, elle ne faisait pas ça. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de nécessité pour s'y faire. Peut-être li que l'idée de s'y la était plus longue. Mais quand elle est côté de la passée, vient paraître plus longue et plus compliqué, plus difficile. Ça doit être dans la vie. faut que faut peut pas trop dur ou, à fonctionner en monde, c'est vrai, soit, on est dans le trou, on la go, ou pas prendre le fruit, on est dans trou. Mais, soit, on est dans trou, ah, honorable, on fait à droite, plutôt, pour n'aller sortir dans un point, là. L'idée, doit qu'on bagaille, que le, ouais, qu'on peut, qu'on, que le, pourquoi on veut dire. Et vous-même, vous décidez, faites être raide, non, c'est à gauche, pour faire, c'est quand on veut aller. Qu'on n'a voilà, que, ou, la nécessité, nan n'a obligation, pour faire back, pour t'as retourner même quand on sorti, qui pas Bah mélange dans les mêmes à... en qui vont porter un maillot rouge. Et même, monsieur tombé à courir, vini sounon, ni même avec un mitraillette. Et monsieur. Non, non, non. attendez. Tendez, bien, oui, bien, Je suis supposé à parler avec maître Roosevelt. Parce que, gon abus, commissaire gouvernement au KLA, Richemont, Ronald Richemont, a fait un journaliste. Et monsieur, son guerre l'a déclenché contre tout journaliste radio Le Bon FM. Depuis les Tesgari assassinés dans conditions drôles, non commissaires à citer, et qu'on y a tout nek kap défend Tesgari, monsieur mandaté mandade qu'on y a accusé nek sa dans Tesgari. Bon, la commission vagabond, monsieur Elbarbon, ou n'impasse, monsieur depuis sérieux. on nan richement, vagabond, monsieur Yeri. Mais, cher maître, ça important pour m'aider pays à comprendre l'intervention Lambert là. Parce que moi même essayer parce que je dois attendre de parler, tout les commentaire, mais moi même former des pays à comprendre et créer dossier. Et mon paquet de qu'il y a moi même m'a fin de comprendre. Et de temps en temps, c'est type de l'ombre m'a cherché à comprendre, m'a fin de comprendre. Heureux anniversaire à 3 ZI de T.T. Franzi, tu vas bien? Heureux anniversaire. Écoutez. C'est un petit pour me vous ça, dit que vous avez dit que vous avez pas que vous avez dit ça dit vous dit dit dit dit que dit dit que il a dit, «Cole, on dans un niveau 6 » Oh... <laughs> bah, il y a eu Effectivement, continue à venir. Et M. Vini, son distance de au moins 40 à 50 mètres. Parce que M. Te exactement en bagarre lui, alias la Delta, qui est père. Et nous laisse à M. Koui, vini, koui, vini. attendez. Il dit, en tout mouvement, le monsieur, te chita en bagalerie. Dans un premier temps, il dit, il qui disent, deux necs campés en bas. Quand il dit, c'est chita, monsieur, te chita en bagalerie. Et qu'a courir, il sous la Bon, si, bon, bon, bon, si, bon, bon, bon, bon, bon, bon, si, bon, bon, bon, bon, bon, bon, si, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, je dis que lors du tribunal, ces premiers paroles-là qui sont venues, à nous, le juge tombe, pose aux questions, et puis la retourner la vire autour du point, mais ces premiers sont et hein, la garder est-ce qu'on toujours venu ces mêmes là On va finir une déclaration, et puis juge la, retourne sur le boulot est-ce qu'on toujours maintenu la déclaration qui fait avant Eh bah, bien, on va finir clair. Mais vous non, là, pas Je suis arrivé juste dans la route machine. Juste dans la machine, et pendant que je suis je suis arrivé juste dans la machine. Et l'agent de sécurité qui était dans la machine avec moi, il n'y a pas déclenché aucune opération contre je viens de faire la machine pendant que j'ai deux mitraillettes dans la machine que chaque agent de sécurité a gagné. Et c'est des policiers qui ont Radio-mégal. Et sous Balzah, je suis arrivé juste dans mon terre-machine. Là, je suis arrivé à ce moment précis. Monsieur, quand il était devant le portement, comme chauffeur. Et puis, je m'a demandé pour me descendre. Et ça me fait. Les forces, pas de gestes, comment ça, ou bien autant de la parler dehors, puisque jusqu'à présent, vite ou mon terre-machine n'a fait même. Des gestes que je fais. Ah ok, fais gestes l'abdou de cette machine. Et moi-même, je suis pour compter. Tant de pays. Mélangé, mais ma pas comprendre. Premier bar on dit que, et ça a là, dans vos mêmes interventions, sous mes gars, maintenant, dit que met deux nègres en bas. Ça dit deux nègres. Ça le dit, y met deux necs camp en bas, et mitraillette dans le long. Quand il dit, non, et puis, qui chita en bas Ça, sont l'autre parole. Ça veut dire, M. confirme son seul nec qui Et à la fin, le bras que c'est trois necs qui tombent en bas Ah, Comment e, ba, bon mitraillette dans le M. pour le dans baba, eh, eh, Lambert, on mitraillet, oui. Et puis, pour Djog et en qui t'es machine, non? non, bah, bi pas simple. Eh, hey, Djog patimoun, tout le patimoun. Djog <laughs> patimoun, non. Djog patimoun, mais bah, la pas simple du tout. Moi, même histoire, Martin, de bras 8 balles, là, oui, là. Eh, presque même bagayo, mais bah, yop pas simple, non, là. Eh, Djog Il Y'en doit get en 17 coups de prière, là, la, ville. 17 coups <laughs> de prière, là, ville. Ils font get là, ville. Y'en a les sous-neguyo. Eh, simple. Non, le baga simple. Vous comprenez? Et moi, même, man de machine, non, pour mieux, ça me fait. Je vais me mes monsieur, que je en train Et je vais prendre ma... t'as le Et je partie ça, en règle générale, les gens qui en Haïti, même si ils civil, civils, pas faire les machines vite clair Et si les machines sont pas que le m'assurer tout. Je regrette que on pa kwè e romanès té pose l'amber question ça parce que si machine en blender sûr que l'amber pas pour té machine ni vite clair comme ça c'est sûr que vite la teinté bon comme konn comment teinté mais en Haïti mais règle générale les vite la teinté c'est moins de kawè moun ki dehors bon moun ki dehors pa kawè mandan la difficile c'est-à-dire même si me fait geste et forward né au konn gen machine blender puis a pri tat jeune femme l'école en dedans machine yo est-ce qu'on comprend là? Ça veut dire que c'est ça moi qu'on est. Ça veut dire que si machine n'a pas tenté, c'est moi qui dehors. De ça veut dire que la machine n'a pas de carrière. Pa ça veut dire que si monsieur fait un geste en deux machines, il n'y a pas de nan, nan, we, Monsieur. Et seule réaction de la Si machine n'a mouvement, c'est de la tirer là-dedans. Bah, clair du tout. Ouais, moi-même. Il <laughs> va bah, y <yu> mélanger, mélange. Il va y mélanger. mélange. <laughs> vous comprenez ça, tout. <laughs> à ce mouvement précis, je me que le bon bagage est touché dans les yeux. Donc, l'homme tirer, il a les réactions bien tombées. L'homme tiré il est a deux mouvements similaires, même bien le fait que je fais. OK. L'homme tiré je suis sûr que ma peine, monsieur, Attends, attends. Pendant Pendant je je... J'ai bon, non? mais ça te fait mon petit crasse euh, paraître. Pas fini comprenne, C'est parce que mission Ando, machine qui blende de niveau 4, il a tiré sur blindé. Sénateur a coupé qui te blende. Ça veut dire, c'est comme quoi? Quoi sénateur a plus blindé parce que blindé, le était là-dedans. Là, je ne pas clair. Bon, bagay sa m pas qu'il pas clair du tout là-dedans. C'est un coup. Quoi sénateur a plus blindé pas ces véhicules qui blendaient de niveau 4, là. Ça m'a tir réflexion. Et puis, continue à m'a fait contact parce que, on pas parler avec Joe Lambert. C'est vrai, c'est, c'est lui concerné, mais pas bien au dit que monsieur l'hôpital. Donc, par la velle, par t'intéresser, m'a cherché autour de monsieur Pito, m'a cherché comme si, si m'ta joint un témoin oculaire de l'événement. Plusieurs mouns rapportaient que, pas seulement voice Naptandé, non, plusieurs mouns rapportaient que. C'est un coup, y'a pas attaqué, ou bien ou pas attaqué, sénateur avré. Tendez bien, pour ne pas déformer, ça m'a dit. Parce que plusieurs mouns dans la rue, dans la zone, ça passe, C'est comme quoi, ouais vraiment, comme si pas vraiment gon attaque. C'est comme qu bah, quand qui fait flou, fait et puis c'est ouais ouais sénateur comme si pété courir, bah, il ça qui quittait machine là, prend moto bah, et puis gentiment parce que attention même si nèg qui t'acc sénateur yo et agent sécurité il a toujours protéger tête aussi ouais on a blender côté ouais comme si il y a un danger mais facilement parce que on va connait, c'est entier en pile bagarre qui pas fin clair oui. Soit attendre dans intervention Alpha Manes là, il m'a obligé faire un temps de bon parti là-dedans. Premièrement, monsieur parlait de un seul monde qui qui a examen qui vient sous lui. Mais par la suite, il prall mentionner plusieurs parce que monsieur dit lui même il <laughs> eh, tire au monde. C'est un théâtre constater monde dans mort pendant le dit et j'ai le boucher. Il pas ouais mais l'a tiré. Oh, c'est pas simple non Sénateur a simple. Parce que Sénateur a dit le pas ouais, mais ça seule seulement en ouais. lui Elle dit, au commissariat, parle dit, Oh, a dit, dit, a je ne suis pas fini de comprendre. pas Bon, ça qui que c'est attaqué sénateur. Parce que nous pas de minimiser ça non plus. Mais ça va tendre temps de sénateur Et l'homme temps de plusieurs autres sont cloches. Monticrasse, pas clair dans le dossier. Et premier n'est qu'il n'y Monsieur, sans blesser un policier ou bien un agent sécurité. Monsieur dit en pile cause. Mais, sénateur a tente de mentir. Mais, sous bien tant de l'ambert, li pas démenti tout ça, m. dit. Yo. Ah, li pas démenti tout ça, M. dit, yo, non? Bon, un n'tente de premier parti ça. Et c'est pas seulement bah, M. dit ça, non? C'est m. fait voice qui dit. Mais c'est pas seulement bah, M. dit ça. Qui est-ce qui est en vérité? Est-ce que c'est mon yoté dans la zone? Est-ce que c'est amis qui parle? Est-ce que c'est le Lambert? Seulement lui-même a conscience qu'il connaît. Parce que moi-même, je ne peux pas parler mon qui a des informations. mon ne analyse. Mais je ne peux pas témoin oculaire de l'événement. Ça veut dire que je ne courir, dire non, il pas de victime. Vraie. Oui, les victimes, pas connaître. Seulement Lambert a conscience qu'il connaît. Sauf que, L'homme temps des sénateurs Lambert, il n'y a pas fin de clé, non, ça l'a expliqué. Parce que nous, gros timoun, c'est vrai. Les cas attaqués, nous ne pouvons pas ignorer ça. Même si on la crasse, il est les trois vagues, sénateur, les trois vague. Senator, <musique>